Salut salut, ici c'est Rex Potam et nous voici repartis pour un nouvel épisode de Compotam, le numéro 34. Alors avant toute chose, hein, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à ta chaîne, eh ben je t'invite à le faire et à activer la cloche si tu veux être notifié des prochains épisodes. Et si tu veux me laisser un pouce et un commentaire, n'hésite ben pas, euh, je suis là aussi un peu pour écouter tes envies. Euh, si toi tu veux te lancer aussi un petit peu dans la composition ou comprendre un petit peu comment je fonctionne euh, J'ai écrit un dossier qui peut t'aider, euh, qui s'appelle Compotame le Compagnon Et que tu trouveras euh, bah, dans la description, donc n'hésite surtout pas à le télécharger et à l'utiliser Voilà, générique Alors aujourd'hui, on va reprendre le confutatis et on va donc le terminer. Euh, L'idée est donc de reprendre un petit peu euh, les parties instrumentales qui sont trop copiées collées des épisodes précédents, hein, donc que ce soit le Tuba Room ou le Record d'Arrêt. On retrouve ici un petit peu une synthèse dans le confutatis, on retrouve un petit peu une synthèse des différents thèmes de cette grande séquence, hein, donc qui va du D.S.I.R.E. jusqu'au Lacrymosa, qu'on verra la prochaine fois. Euh... Mais euh, bah c'est trop, trop copier coller c'est trop verbatim. Donc effectivement, euh, la dernière fois, je me suis autorisé à le faire au cœur. Euh, L'idée étant que le cœur a besoin quand même d'une certaine constance pour pouvoir euh, s'y retrouver aussi. C'est sympa pour les chanteurs de temps en temps, avoir des choses à, à chanter. Et puis du coup... En fait, l'appui harmonique, il est au cœur. Euh, maintenant, il y a besoin d'un petit peu euh, de digression sur les instruments pour que eux puissent aussi un petit peu s'amuser. Oui, euh... Je reviens sur ce que je dis sur le cœur. Ce n'est pas, pas du tout péjoratif. Hein. C'est aussi important pour l'auditeur hein, d'avoir un peu des points de repère. Euh, histoire d'avoir une ambiance un petit peu euh, qui, qui fonctionne aussi, hein, quelque chose de cohérent. Mais il faut aussi apporter un petit peu des choses, et je pense que là, c'est pas tellement au cœur d'apporter les choses, c'est aux instruments, d'autant que euh, j'ai besoin que ce soit à des fins de retrouver ce qui s'est passé dans d'autres musique à avant ou dans ce que je suis en train de préparer pour le pour le lacrimosa donc qui va qui vient dès le prochain épisode euh, j'espère que ça te plaira parce que euh, je l'ai déjà pas mal travaillé et j'espère vraiment que tu pourras trouver des choses intéressantes dedans mais du coup euh, il y a des choses que j'ai réutilisées tu vas voir d'une manière un petit peu détournée et qu'on pourrait peut-être utiliser aussi un petit peu ici euh, de façon à préparer un petit peu euh, ben, donc cette suite et fin de cette grande séquence qui doit être un petit peu une apothéose euh, tout en étant très sombre hein. le lacrimosa c'est pagué tu verras c'est un moment très triste euh, de ce morceau et il faut que ce soit bien bien bien abordé surtout après cette euh, euh, ce qu'on qui est plutôt plutôt euh, éclatant quelque part un peu c'est un petit feu d'artifice et derrière ça, le lacrimosa, ben on va euh, avoir un contraste total euh, d'ambiance. Mais du coup, avec tout ça, et eh ben si on veut raccrocher un petit peu les wagons, il faut quand même qu'on trouve une unité euh, entre les choses. Alors l'unité, tu vas voir dans le lacrimosa, je réutilise... Euh, sans vouloir trop en dire et sans vouloir trop spoiler ce qui va se passer, je réutilise un petit peu euh, des choses qui viennent du dsiré, donc du tout début, je t'expliquerai pourquoi, euh, mais donc il est peut-être intéressant ici, comme justement on réutilise pas le thème ni la grille harmonique de ce tout début donc du dsiré, euh, ce serait de retrouver un petit peu euh, certains motifs, certains thèmes rythmiques, certaines approches, euh, qui me permettrait un petit peu, notamment pour le piano, d'avoir quelque chose d'un petit peu différent que ce qu'il a déjà. Ouf! Tout ça, c'était de l'impro. <rire> euh, oui, jamais j'écris mes, mes compotames, hein, c'est vraiment du live. Euh, mais du coup, bah, ce que je vais faire, euh, qui pourrait être évident, ce serait d'ouvrir un petit peu le dièse pas le Lacrimosa, hein, parce que je te garde un petit peu la surprise. Mais voilà. Euh... Alors ce ds que se passe-t-il On va éviter l'introduction qui est de toute façon, euh, tu vois, à supprimer. J'ai eu des retours sur ce ciré. on va en parler très brièvement, hein, parce que c'est pas le sujet du jour, mais euh, le thème du ciré, donc qui est ça. Hein. Et la suite. Euh, ce thème, il est connu. Et quelque part euh, les gens qui écoutent Indie et Siré, quand ils entendent le thème là, ils le savent, les gens qui sont un petit peu au fait du truc. Et euh, ceux qui le connaissent pas, bah ils le connaissent pas, c'est pas un drame, euh, c'est tout à fait ordinaire, euh, parce que c'est quand même enfin euh, bon, faut connaître quoi, c'est pas forcément très important, et le présenter de cette manière là, ça apporte rien. Autant démarrer directement sur le sujet. Donc, ces 15 premières mesures, elles vont sauter, donc je n'en parle pas plus. Ce qui est intéressant dans le diaciré, c'est ce qui suit. Konfuoco, avec feu, tu vois, on est dans le, on est dans le truc. Au passage, j'ai eu des confirmations aussi de compositeurs qui m'ont dit que la partie de violoncelle, et de joueurs de violoncelle, qui m'ont dit que cette partie était tout à fait jouable. pour violoncelliste. Donc, j'ai plus d'inquiétude par rapport à ça, j'en avais. J'en ai plus. <rire> Donc tu vois, bon, j'arrête là. Euh, ce piano, tout en triolet, c'est cette dynamique-là que je voudrais reprendre. Euh, donc je vais voir comment je vais la réutiliser mais c'est un peu ça, c'est réutiliser ces triolets là euh, dans donc, le Confutatis. donc le tout début on va on va le garder tel quel hein, bien entendu hein. comme je disais c'est la dernière émission d'un vieux thème Donc voilà, ça je vais le garder, je voulais te le présenter ce vieux thème, parce que du coup on en a parlé la dernière fois, mais je voulais te montrer un petit peu d'où ça venait. Euh... Requiem, séquence, draft, draft 1, le dièse iré là, je pense que ça va être ça. Écoute ça. Donc tu vois, hein, euh, l'ADN n'est pas perdu, euh, sauf que ça c'est injouable. <rire> Le pianiste, euh, il fait des sautes d'octave en permanence euh, à la main droite, c'est juste injouable. C'est beaucoup trop rapide pour être joué. Donc, soyons sages. Et comment on est sage Ben comme ça. Comme ça, donc avec des accords plaqués. Sauf qu'on joue sur les accents et la dynamique. Voilà, donc ça, on garde, ça, ça ne change pas, euh, on est bien à, à ça, et là, on a une petite euh, baisse dynamique. Voilà, pour changer d'ambiance pour la suite. Euh, mais, du coup, du coup, si on regarde, euh, non, pas le record d'arrêt, si on regarde le diesiré, on s'aperçoit que c'est construit comment euh, C'est construit quand même avec des triolets donc, sur l'intérieur de la main droite. Et avec au-dessus des accords qui permettent de compléter l'harmonie et de donner une rythmique un petit peu euh, appuyée. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que ben, cette rythmique, on l'a déjà. À la main droite, on l'a déjà. Donc je vais peut-être juste. Je vais peut-être juste changer l'intérieur. Donc en fait c'est ça l'idée, c'est de se dire l'intérieur, au lieu de garder donc cette alternance de saut euh, bon, à un rythme un peu plus raisonnable, donc c'est tout à fait faisable par un pianiste, mais j'ai besoin d'autre chose. Donc l'idée ici ce serait de ben, commencer, enfin euh, d'avoir de, des triolets en fait. C'est ici qu'on va les mettre. C'est ici qu'on va les mettre. Donc du coup. Euh Du coup, allons-y. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire démarrer. Donc, du coup, il y a cette mesure de transition-là. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer dès ici. On va commencer une toute petite approche. Donc, c'est quoi cet accord-là On arrive sur un Ré mineur, donc on est sur un la 7 7 hein, euh, septième de dominante classique rien de particulier à dire sur la chose Ensuite on arrive sur un accord de ré. Euh, je vais mettre le do dièse là. Alors attention, si je joue là comme ça, ça va être un do bécard. Euh, on va prendre la bonne vieille astuce de chez Noteworthy qui est de jouer sur des armures un peu spéciales et surtout un peu cachées. <rire> euh, non. Donc là on revient aussi bémol tout seul. Et là je lui dis attention le do lui il est dièse. Donc c'est dans l'intérieur de la mesure euh, ça se verra pas. C'est juste moi ça me permet d'avoir ici un do dièse. Donc du coup euh, on va juste euh, tac. Comme ça. Comme ça quand je ferme j'ai une jolie descente. Donc évidemment la suite ne fonctionne pas, hein. on est bien d'accord avec ça. Et du coup là, F75, on va mettre un tout petit crescendo, histoire de mettre en valeur cette petite descente. Et là, on arrive au forté. Donc voilà. Euh, et donc là, on est sur un accord de Ré. Euh... Alors là, c'est à discrétion. Hein. Euh, je ne dirais pas que je ne réfléchis pas. Mais euh, l'idée, c'est de dire qu'il faut que les notes soient relativement conjointes avec un saut de temps en temps. Et la deuxième contrainte, c'est que ben il faut quand il y a un accord au-dessus, ben, le pianiste, il n'a que 5 doigts, il ne peut pas se les décrocher. Hein, donc il faut quand même que ça soit, ça soit jouable. Donc ici, c'est pour ça que j'ai mis par exemple un DO et non pas un LA. J'aurais pu mettre un là, mais ça commence déjà à faire un grand écart. Mais en dessous, c'était juste impossible. Donc l'idée, c'est ça soit assez conjoint. Alors, du coup, euh, par contre... Par contre, je suis en train de m'apercevoir que c'est quand même relativement rapide, voire trop rapide. Donc du coup, peut-être que je vais pas faire des triolets de croche, mais des triolets de noir. si j'enlève tout ça et que je fais juste ça pour l'instant je peux pas mettre un fa parce qu'il est répété en haut à la main droite donc ça ferait redite. ça sonne pas joli quand on fait ça euh, par contre je peux mettre un petit frottement ah du coup Texte. Revenons au texte. Revenons au texte. C'est lui qui va me dire. Euh, en m'inclinant, min je te supplie, le cœur broyé comme la cendre, prends soin de mes derniers moments. Je t'explique mon souci. Euh, les croches, elles sont super rapides. Les noirs, elles sont quand même trop lentes. Donc la question est il ben, y a plusieurs possibilités. Soit. Je mets des noirs, soit je mets des croches en triolet. Le tout étant de dire que je veux ces triolets. <rire> Et soit encore l'autre solution, solution c'est de changer le tempo. De considérer que le tempo est pas correct du coup pour le pour la partie là. Euh, mais du coup, enfin euh, ça change ça, quoi. Je m'incline. Enfin, ça peut pas être super rapide. sans le que dans la voix ça ira mieux donc je peux peut-être me dire qu'on peut envisager de le ralentir un peu là il a combien le tempo globalement il tourne autour de 64 donc sans jouer sur l'humanisation du tempo pour l'instant si au lieu de mettre 50, 64, je mets euh, 56. Tiens, carrément plus lent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je n'aurais pas dû faire comme ça. Je vais remettre mes triolets. Donc je vais annuler tout ça. Voilà. Et donc là, je remets ce que j'ai copié, histoire de me dire que... C'est pas perdu ce que j'ai fait. Euh... Et du coup, là, si on arrive ici... Pardon, là on est revenu au tempo. Bon d'accord, ok, euh, c'est jouable, c'est un peu plus lent, mais c'est pas terriblement plus lent, donc ça reste envisageable, et là ici, elles sont plus chantantes du coup. Parce qu'après, ce sera vraiment trop lent. Là déjà, euh, la phrase, il va falloir euh, prendre son souffle bien comme il faut. Bon, un chanteur pro, ça lui pose pas de problème. Hein, mais moi, je suis pas un chanteur pro. Moi, je devrais y arriver quand même, si je prends bien mon souffle. Bon, euh, ok. Euh, ben, Du coup, reprenons avec ce tempo-là, donc 52, et on va voir ce qu'on arrive à en faire. Donc, on est toujours sur un accord de ré. la mute parce qu'elle est commune avec la voix du dessus euh, parce que encore une fois c'est un point de vue technique c'est que Noteworthy euh, bah, il joue les deux donc déjà et d'une avec un synthé comme j'ai là ça fait deux fois trop fort et de deux avec un synthé pas comme j'ai là ça fait des notes qui s'éteignent brutalement trop tôt. Parce que du coup, c'est l'accroche qui va pousser un midi-off, et donc celle d'en haut qui est noire, le deuxième midi-off qui arrive plus tard, sera complètement juste ignoré. Voilà, pour les questions techniques. <rire> c'est bête, hein, mais il y a tellement de choses à penser... Euh, continuons. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu vois, je ne fais pas toujours je mets pas toujours la note de l'accord sur le temps. Tu vois là, il se retrouve au milieu. Euh, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant, d'une part parce que ben, la musique, elle bouge. Hein, c'est assez rapide, et c'est vraiment que des notes de passage quelque part. Euh... Oui voilà, c'est principalement cette raison là en fait. Hein. C'est que c'est des notes de passage, tout ça globalement c'est que, que des notes de passage. Je mettrai hors champ euh, tout ce qui est ligature, tout ce qui est euh, les triolets, quand ils sont tous d'affilés comme ça, quand tu graves la partition généralement, tu les mets sur la première ou les deux premières mesures et après tu les planques parce que ça alourdit l'écriture, c'est quelque chose de terrible. Si on regarde ce déstiré, je vais te montrer quand même. Tu vois, on, ils sont cachés. Ils sont là, hein, mais ils sont invisibles. Euh, je mets un symbole devant qui dit à notre ordinateur l'affiche pas, c'est pas beau <rire> C'est intéressant ça. Je pourrais dire, je garde ça juste en guise d'introduction, et après je reviens au triolet. Mmh. Je vais faire des petites réutilisations comme ça et là je pense que je vais maintenant abandonner les triolets sur la fin pour mettre des croches simples euh, histoire d'arriver au bout du truc et de pouvoir enchaîner sur ce qui suit Ouais, si, je peux garder ça. 49 minutes. Ça tourne, hein, ça tourne vite. Hein. Peut-être que je ferai du de l'accéléré par endroits. Hein. Qu'est-ce que je garde de ce tempo Les dix dernières mesures. Parce qu'en fait, je vais prendre le cœur aussi lentement. Ce qui va encore accentuer l'impression que je disais au début. Hein. l'impression, quand je reprends ce texte, que je le reprends plus comme une supplique, comme un... quelque chose de très triste de... non pas comme une supplique, non c'est pas ça, c'est quelque chose de très triste de se rendre compte de toutes ces âmes qui vont finir en enfer, parce que quand même, on peut avoir pitié d'elles. Donc on reprend ce compte Futatis sur ce ton là. Écoutons déjà ce qu'on a fait. Chose parce que euh... non, il me faut le là. Là, je me disais, c'est sympa de ne pas partir sur un temps, mais ça pose des problèmes. C'est trop scabreux. Là, on retrouve le thème original. Le deuxième thème, donc celui du record d'arrêt. Du coup, c'est plus court. Donc, effectivement, c'est verbatim. Mais comme on a fait un gros effort avant pour changer le truc, peut-être ça, ça fonctionne. Faudra j'y réfléchisse parce que le tourne. Je voudrais pas non plus. Euh... Abuser de ton temps, n'est-ce pas euh, Est-ce que je fais quelque chose aux autres instruments C'est ça aussi la question, c'est que du coup, comme on a vachement ralenti le tempo, Alors typiquement, quand c'est pas conjoint, je pourrais dire simplement on conjointise, <rire> si je peux me permettre, euh, on, fait, euh, voilà, on rajoute des pas. Donc là du coup, j'ai rajouté quand même quelque chose qui frotte bien. Euh... que je peux faire juste ça. Ah ouais. D'accord. qui me fait nawak. Ouais, mais. À contre-temps. C'est beau, ça Tu vois, juste ça. Euh, ok, est-ce qu'au violoncelle, on lui fait aussi un petit peu quelque chose avant d'aller plus loin Alors attention qu'après il faut quand même que ça reste dans le discours de la musique. Hein euh, ici c'est euh, on s'incline machin, enfin c'est une prière quand même. Donc déjà tu vois euh, peut-être pas aussi lent, aussi rapide pardon. Ouais. de sol hein, donc je peux pas lui mettre un fa donc, du coup il se retrouve à l'octave par rapport à ce qu'il avait avant et bah du coup euh... du coup il rejoint le il rejoint le Au bois Voilà, ça le met un petit peu en valeur, il euh, y a juste ici, là on a cette, euh, cette octave là qui me chatouille un peu... J'étais curieux. C'est pas un accord de là, c'est un accord de Ré. Gros malin. Euh, mais du coup, si je lui mets un Ré... Raie... Donc du coup, euh... ok, ça, ça marche bien. Et alors après, qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors donc du coup, euh, si on s'occupe un petit peu de violoncelle, que fait-il lui ta -da -da, ta da da da da ta da. Da a pas de sensible hein. pas ce saut là, enfin ce, ce saut là, euh, cette quinte là me plaît pas, euh, on est sur un accord de sol, on peut faire ça hein, On se retrouve les deux sur la sensible. Hé hey Dommage euh... Qu'est-ce que je pourrais faire à mon hautbois bois pour que ça n'arrive pas faudrait Il faudrait qu'il soit une tierce au-dessus en fait. Autant mettre la septième. Hein. Sauf que la septième, tu es obligé de la résoudre, donc normalement ça, tu, dois, tu dois arriver sur un La. Est-ce que je l'ai quelque part dans... Oh, tu me diras, une rupture comme ça, ça peut être sympa aussi. C'est juste que j'ai nulle part le La en fait. <rire> Parce que ce qui peut être marrant, c'est de le donner à un autre instrument. Peut-être le piano. Hein ouais, bon. Allez, ça marche. J'ai presque envie, le violoncelle, encore une fois, de le remettre plus haut. Hein, je l'octavie, vie carrément. Ah, ah, ah oui, c'est quoi ça Si, ça là. Ouais, il se passe trop de choses aux alentours de, de la tierce, et souvent répéter à outrance la tierce d'un accord, c'est ça qui marche pas. On est sur un accord de ré. Et donc c'est un là, donc c'est la quinte, donc je dis n'importe quoi. <rire> Mais euh, il marche pas, il marche pas, il y a beaucoup de mouvements, effectivement, l'acido au piano, enfin bon, je peux essayer ça et du coup ça la Et ben bah pour le coup, c'est ça qui marche. Bon, OK, d'accord. Les mystères de la musique. Il y a la théorie puis il y a la pratique hein. bon, à un moment. Non, je voulais arrêter là, pardon. Bon, ok, donc on retourne là. Euh Il y a l'unisson avec le haut-bois, c'est un peu dommage. Je pourrais mettre le Mi, mais du coup, là, je me retrouve en parallèle, en octave parallèle avec le violoncelle. Ou alors, je mets les tierces tout du long. Hein. Euh, et alors, cela-là -là devient un Do. Ouais sauf que euh... je suis obligé de faire ça à cause du soliste sinon ça frotte c'est moche non non c'est juste que là avec le soliste je suis à la seconde. <rire> euh... Bah du coup ouais, ouais, ça finit par faire haut pour le haut quand même non mais du coup là je suis euh, à l'unisson avec le soliste et c'est aussi dommage Là, euh... du coup, je me retrouve avec une septième. Elle sonne bien, hein Ouais, d'accord, oui, ça ouvre. Ok, euh, ça marche. Et puis donc du coup, la fin. Hein. Et le est au cœur. Et du coup, eux ne chantent plus jusqu'à la fin. Ou effectivement, après, ben c'est la fin. Ou en fait, les instruments reprennent. Les thèmes du cœur, qui sont aussi un peu leurs thèmes, hein. ça se partage un peu tout ça. Et là, ça conclut. Ce qui conclut ce morceau, le confutatis. Donc, euh, on va en rester là, hein. l'épisode je pense va être bien assez long, même si je fais des coupes et j'accélérerai peut-être à certains passages. Euh, je vais, comme d'habitude, te proposer un enregistrement euh, après, peut-être je reverrai 2-3 bricoles parce que je ne suis pas encore entièrement convaincu de tout. Euh, et comme je dis toujours, hein, c'est encore sujet à évolution, hein. il y aura peut-être euh, d'autres reprises d'un draft 4, j'en sais rien, hein. c'est une œuvre qui est en perpétuelle mouvance ces temps-ci. Mais voilà, on a fait un pas de plus euh, sur ce confutatis et comme dit la prochaine fois, on entame le Lacrimosa. Euh, J'espère que tu es abonné, parce que je pense que ce sera un épisode qui vaudra le coup. Euh, en attendant, euh, bonne soirée, ou bonne journée, euh, et à bientôt. Ciao ciao